Donc bienvenue à, bienvenue à tous. Bienvenue à, à vous, les membres du, du club des dirigeants de Fenouillet et du Nord-Toulousain. Bienvenue à, à vous qui êtes invité, invité par des membres ou euh, carrément vous avez décidé de venir nous voir aujourd'hui. Euh, je vais remercier euh, tout d'abord euh, Vincent Boyle. Vincent Boyle qui est le directeur du Quai Police, qui a eu la gentillesse, euh, mais je lui donnerai la parole après, qui a eu la gentillesse de nous accueillir dans cette euh, superbe salle. Euh, je vais remercier Monsieur Gilles Brocaire qui est le maire de euh, fenouillé et qui euh, c'est un peu grâce à lui que le club est né il y a maintenant quelques années. On va voir quand euh, on va faire un petit récap euh, de, de, de, de, de ce qui est devenu ce club depuis euh, novembre 2016. Le Nord-Toulousain était un peu dépourvu de ce genre de, de, de, de club. Il y avait des grands clubs comme le club de Muré, avec, nous avons aujourd'hui, deux représentants du club du Mauritain. Des gros clubs. Il y avait des clubs qui étaient des clubs business qui coûtent horriblement cher, style le BNI, Carbaro. Et après, il y a des, des, des clubs sportifs qui sont rattachés. On rattache des clubs business à des clubs sportifs euh, comme Blagnac, comme euh, le, euh, le Stade Toulousain. Voilà. Donc nous, sur le Nord-Toulousain, il n'y avait rien. Donc on s'est dit « Tiens, on va créer quelque chose d'un peu plus euh, Bon, je ne sais pas si c'est nouveau, mais on a essayé d'axer sur euh, la convivialité, la convivialité n'excluant pas, euh, bien sûr, euh, le business. Donc le club est né euh, en novembre 2016. Donc avec M. Broquer, nous n'avons pas changé. Et euh, le but était c'était vraiment de donner la possibilité aux entrepreneurs, aux entreprises, aux indépendants du Nord-Toulousain, d'avoir un lieu bon. de rencontre. Pour, pour le dirigeant, pour le créateur d'entreprise, pour euh, vous qui êtes chef d'entreprise, vous qui êtes dans euh, le, le, le comment dire eh dans l'anticipation, dans, dans euh, la réaction, dans l'action, qui êtes vraiment en permanence à chercher des clients, à chercher surtout des solutions. Le but c'était euh, de ce club de vous apporter les moyens d'avoir eh une réponse, une réponse un peu euh, immédiate ou alors une réponse par l'intermédiaire de quelqu'un. J'aime à dire, euh, mon père, papa était paysan et euh, il habitait dans un village. Et quand il avait un problème euh, à la ferme, eh bien, il sortait dans la rue, il allait voir le voisin. Le voisin, soit il solutionnait le problème, soit il lui disait, va voir quelqu'un d'autre, je sais qu'il pourra t'aider. Donc le but un peu de, euh, de, ce, de ce club que l'on a créé, euh, avec Philippe avec Corinne, c'était vraiment de se dire ça, c'est voilà, comment on peut essayer d'aider les gens qui font partie de notre club et ailleurs. Ce qui n'empêche pas, de faire aussi dans la convivialité. Donc la convivialité, c'est quoi C'est le partage, c'est une petite bouteille, c'est un petit apéritif, voire des dîners, comme nous avons organisé euh, en juin, juillet de cette année, puisque nous avons réalisé un échoui euh, sur Folluier, où nous étions pratiquement 100 personnes attablées. Voilà. C'est aussi la convivialité, parce que tout ce qui est bien organisé, tout ce qui est speed business, bien, bien huilé, bien organisé, euh, ça marche bien pour le business. Mais euh, la convivialité, le fait de voir les gens sous un regard un peu nouveau, avec euh, quelque chose à manger, quelque chose à boire, ça permet aussi de, de voir les gens sous un autre angle et d'avoir aussi une relation privilégiée avec ces personnes. Oui. on s'est donné aussi des missions on s'est aussi donné des missions c'est à dire que pour la mairie ce que j'avais dit à, à monsieur Broquer c'est aussi il y a des entreprises qui ont des difficultés qui ont des problèmes, qui ont des, des questions envoyez-les nous et puis nous on essaiera peut-être euh, sur du court terme, sur du long terme de les amener à, mais, à plus haut, plus haut, de leur trouver peut-être des solutions et nous avons aussi d'une façon un peu euh, fortuite comme ça, euh, aider des gens, des jeunes, des troisièmes à trouver des stages. Et on se dit, tiens, ça pourrait être aussi notre fil rouge. Et donc on a mis en place depuis euh, très très rapidement, je pense que c'était courant 2007, grâce à, à Stéphanie, je vais demandé de venir, non, 2017, 2017 qu'est-ce que je dis 2017, grâce à Stéphanie, on a mis en place une, une procédure qui est très légère, c'est euh, Stéphanie qui, euh, qui gère tout euh, pratiquement euh, toute seule. Mais par contre, on a aidé quelques jeunes et je vais te demander de, de, de vous raconter ce que c'est ce fil rouge. Bonsoir à tous. Donc euh, voilà, je suis pas d'association et donc je m'occupe du fil rouge. Euh, le but étant d'aider des jeunes qui sont en troisième, donc qui ont besoin d'avoir un stage en entreprise, souvent fin d'année, voire début de l'année, euh, une semaine de découverte. Donc euh, mon rôle est juste de faire le lien entre les dirigeants de cette association et euh, les collèges aux alentours donc Castex-Junaise, euh, euh, secteur de Grandville, etc. Et euh, donc de communiquer euh, avec les, les, les élèves, avec les parents, et de pouvoir trouver un stage. Donc voilà, le lien euh, lui, il est là et ça fonctionne puisque, grâce à certains dirigeants de l'association, on a réussi à trouver des stages. Donc je remercie vivement tous ceux qui ont joué le jeu. Et donc n'hésitez pas à venir me voir pour euh, voilà. juste une semaine euh, accueillir un jeune de troisième. Il n'y a pas beaucoup de demandes parce que souvent... Euh, on sauve. Voilà. On bah, sauve ce que j'aime dire, c'est qu'on sauve. Voilà. C'est-à-dire que tous les jeunes qui, qui, qui, qui n'ont pas trouvé ou qui ont trouvé des choses qui n'étaient pas intéressantes, voilà. on essaye de les sauver. Ou qui ont voilà. une idée bien précise déjà voilà. Euh, voilà, de trouver euh, le, la, bonne, la bonne société. enfin, les hommes, le Merci Stéphanie. Merci Merci à Safti. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Bon, tout d'abord, vous savez que nous sommes, comme vous avez vous en apercevoir, en période électorale, donc les élus euh, ne peuvent pas trop dire trop de bien de leur commune, ça peut être mal interprété. Ils ne diront pas du mal non plus, parce qu'il y en a d'autres qui s'en charge. mais donc je, je dirai très peu de mots... C est, c est, je à cette discipline que, à laquelle sont soumises tous les élus qui se présentent à des élections municipales auxquelles je me représente bien évidemment cette année. Alors je, je vous remercie de votre accueil je vous remercie de tous vos remerciements c'est vrai qu'un euh, travail de maire est assez éclectique, moi je suis maire de Fenouillet vous voyez par exemple que cet après-midi j'étais au l'ensemble général du club du 3e âge, et ce soir je suis avec les jeunes dirigeants, c'est pas tout à fait le même objectif, il faut être partout, et je suis des dirigeants, pardon, <rire> je les jeunes et les moins jeunes. J'ai remarqué, que vous avez dit qu'on n'a pas changé tout à l'heure. <rire> On a toujours les cheveux blancs. Euh, moi donc, je, je suis maire de Founouillet, je suis aussi, euh, je m'intéresse à l'économie, puisque je suis président de la, de la commission de développement économique à Toulouse Métropole, hein, qui regroupe les 37 communes de, de l'agglomération toulousaine, depuis 2014. Et euh, l'idée euh, a germé dans notre esprit lorsque la galerie marchande, la nouvelle galerie marchande de Casino, s'est ouverte en 2015. Et nous avons monté une, un projet qui s'appelait Cap 700 emplois pour, de façon à ce que les 700 emplois qui devaient être recrutés par, qui ont été recrutés par la galerie marchande de Casino puissent s'adresser en majorité, au nord est de ce qui a été le cas pour la moitié de ces emplois, ce qui est, ce qui est déjà beaucoup. Et donc, nous avons continué sur cette lancée. Nous avons continué, en tout cas au, au niveau de Fenouiller, à développer notre service emploi. Nous travaillons beaucoup avec les entreprises. Certains d'entre vous doivent connaître notre service. Nous mettons, bien sûr, comme l'a dit le président, une salle à disposition du club des dirigeants, mais aussi d'autres entreprises pour les problèmes de recrutement, pour vos problèmes de, de, de, de réunion, etc. Nous sommes toujours dirigé vers les entreprises, et moi je, je suis donc président de cette commission de développement économique à Toulouse et Métropole, évidemment, je, je, je me bats pour Toulouse Métropole et en particulier aussi pour le Nord et le Nord-Est Toulousain, qui a eu jusqu'à ce jour du mal à se développer, à se développer mais qui aujourd'hui commence à prendre un certain essor, et qui dans les années à venir devrait encore plus se développer. On en parlera plus tard, en tout cas si je suis réélu maire. Euh, Également, je suis très heureux d'être parmi vous parce que je suis un des vôtres. Je suis également euh, chef d'entreprise, puisque je suis euh, président directeur général d'OPDA. OPDA, OPDA c'est la SEM euh, d'aménagement de Toulouse Métropole. Euh, c'est la société qui aménage la cartoucherie, euh, euh, Borde Rouge, euh, tout, des trucs comme ça que de, vous devez connaître. Donc, On a une, une, 25 projets actifs sur, le, sur le, la métropole toulousaine. Je ne voulais pas vous en dire plus, je vous remercie de m'avoir donné la parole et je souhaite une très bonne continuation et tous mes voeux à, cette, à ce club des jeunes et des plus anciens dirigeants. Merci M. Robert.